Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir pour vous retrouver pour une petite surprise. Je ne sais pas si vous avez euh, tout tout suivi sur les réseaux sociaux, mais il y a maintenant euh, bien un an de ça, j'ai lancé avec quelques autres personnes un projet euh, qui s'appelle la Reine Beautèque qui est un répertoire participatif de livres présentant des héros, des héroïnes, des personnages secondaires, lesbiennes, gays, bi, trans, ace, intersex, etc. C'est un répertoire qui est un petit peu sur le modèle de We Need Diverse Books en anglais, Bisexual Books en anglais aussi. Mais j'avais pas l'impression qu'il existait euh, de répertoire de ce type en français. Raison pour laquelle j'ai décidé avec quelques autres personnes de lancer la Rainbow Tech. Ça fait maintenant un an que le répertoire existe, j'y ai fortement participé, mais c'est, je le rappelle, participatif et chacun et chacune peut ainsi proposer des livres à répertorier et ensuite il y a euh, des administrateurs, éditeurs euh, qui sont là pour les intégrer euh, au site internet. À l'heure où je vous parle, il y a un petit peu plus de 100 livres référencés euh, avec des héros, des héroïnes, des personnages secondaires, LGBT+. La spécificité c'est qu'ils sont bien sûr disponibles en français donc soit ce sont des livres francophones euh, soit ce sont des livres qui ont été traduits en français il n'y aura pas de littérature en anglais, en allemand, en, en espagnol, en tout ce que vous voulez euh, sur la Ce c'est pas l'objectif. Et pour en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à la page d'à propos de présentation de la Tech. Pour fêter les 1 an de la Tech, nous avons décidé d'organiser un grand concours euh, pour vous encourager euh, à ajouter des livres à la Reinebothek, mais également pour vous récompenser un petit peu avec des livres. Le concours commence ce samedi 28 octobre à midi et durera 3 semaines. Autrement dit, il se terminera le samedi 18 novembre à 23h59. J'ai pas mis de minuit pour pas qu'il y ait de confusion. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire que je vais mettre en lien qui sera également disponible sur le site de la Reine Bothek, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook de la Reine Bothek. C'est un formulaire tout simple où vous allez pas dire quel livre vous avez envie de répertorier dans la Reine Bothek. Je vous invite quand même à vérifier qu'il n'est pas déjà dans le répertoire, ce serait dommage d'avoir du doublon. Petite précision, les livres que vous allez ajouter à la Reine Bothek, donc que ce soit des romans, des biographies, des bandes dessinées, des Mangas, euh, des autobiographies, euh, ce que vous voulez. Ils ne seront pas automatiquement ajoutés à la Reine Bottec. C'est un formulaire et ensuite on mettra manuellement. Euh, les livres dans la Rainbow c'est pour éviter les doublons et puis laisser à chacun sa chance même s'il y a deux personnes qui proposent le même livre, bref je ne vais pas vous expliquer les détails, c'était plus simple comme ça mais ne vous affolez pas si euh, une fois que vous avez proposé le livre il n'apparaît pas tout de suite euh, sur le Tumblr de la Rainbow Et le dimanche 19 novembre je tirerai au sort euh, 5 euh, Gagnants ou gagnante qui recevront euh, chez eux un exemplaire des livres, euh, des maisons d'édition que j'ai pu contacter euh, qui nous ont fourni du coup ces petits lots les lots euh, sont les suivants Calio de Damien Alcantara publié aux éditions euh, La Rémanence dont vous retrouverez bien sûr l'affiche sur la reine Tech, je vous mettrai le lien La Lune est à nous de Cindy Van Winder disponible aux éditions Scrinio dont l'affiche était également sur la Reine Botèque. Vous avez vu comment tout est magnifiquement bien organisé. Le roman jeunesse Georges d'Alex Gino, disponible à l'école des loisirs. Le roman jeunesse ado-jeune adulte dysfonctionnel d'Alexandre, disponible aux éditions Sarbacane. Et pour terminer, le roman graphique et autobiographique de Alison Bechdel, paru aux éditions Des Noëls. Je remercie encore les maisons d'édition qui ont accepté de participer à ce concours et de proposer des lots pour les gagnants et gagnantes. Donc je le rappelle, l'école des loisirs, Sarbacane, Scrineo, les éditions La Rémanence et les éditions des Noël. L'annonce des résultats se fera sur les réseaux sociaux de la Reine Tech, Facebook, Twitter et Tumblr, je vous invite à vous abonner. Bien sûr, donc ça sera le dimanche 19 novembre à 20h. Et ensuite je contacterai les gagnants et gagnantes pour leur demander leur adresse postale et elles leur seront ainsi envoyés euh, leurs gains. Voilà, voilà. J'espère que ce concours vous aura donné envie de découvrir ce répertoire participatif qu'est Reine Bothek, car il ne vit pas tout seul, il ne vit pas grâce à moi, il vit grâce à vos propositions, et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'augmenter. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et à la prochaine